Alors à toutes et tous, je souhaite une excellente année 2023, que celle-ci vous apporte un tas de petits bonheurs à la maison et de la sérénité au travail. Tous mes voeux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2023, je vous souhaite le meilleur ainsi qu'à vos proches et une pleine réussite professionnelle. Très bonne année 2023 à toutes et à tous, du bonheur en famille et entre amis, de l'audace, du renouveau et beaucoup de succès dans le milieu professionnel. De la part des services techniques du CHU, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année qui démarre, belle et heureuse année 2023 à tous, qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé. Je me joins à toute l'équipe des explorations fonctionnelles cardiovasculaires pour vous souhaiter une superbe année, la santé surtout et beaucoup de bonheur